Chers amis, bonjour, bonjour Béatrice. Bonjour Agnès. Alors bienvenue dans cette pause spirituelle qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous ne sommes pas que toutes les deux aujourd'hui. Nous avons un invité que nous saluons qui s'appelle Samuel Zanotti Roufi. Zanotti Ruffi. Oui, voilà, ça ne fait rien. Samuel, notre ami et qui est ténor et qui va nous interpréter tout à l'heure, tout à l'heure, une, une, une petite pause musicale, mais je vous en dirai plus dans un instant. Alors Béatrice, nous continuons aujourd'hui notre cheminement mais alors je dirais euh, complètement euh, libre, libre, oui, voilà, <rire> de l'Évangile de Jean. puisque aujourd'hui nous sommes en fait, nous sommes dans le, dans le premier chapitre qu'on appelle le prologue. Alors, voyons voir. Je voudrais m'adresser à certains de nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas forcément leur Nouveau Testament sur le bout des doigts. Peut-être le savez-vous ou ne le savez-vous pas, mais il y a quand même quatre évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais on dit souvent que l'évangile de Jean est un évangile différent des trois autres. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est différent des trois autres Très souvent. D'abord, on le distingue des synoptiques. Les synoptiques étant les, les trois premiers qui sont avec des passages très communs les uns aux autres et où on retrouve beaucoup de choses communes. Et puis, qui ont été écrits dans des conditions de communauté qui avaient des histoires différentes, certes, mais il y a beaucoup de points communs entre les synoptiques. En revanche, pour l'évangile de Jean, là, il y a une originalité et du ton et du contenu avec beaucoup de discours, surtout dans l'évangile de Jean, qui sont des discours parfois très philosophiques et on le dit très, très grec comme, comme évangile, tout en étant complètement lié à l'histoire d'Israël. En même temps, on dit aussi que l'évangile de Jean, c'est un évangile spirituel. Mmh. Est-ce que ça veut dire que c'est un évangile difficile d'accès Certains passages le sont, très clairement. Il y a une, une notion très mystique dans l'évangile de Jean. Est-ce que l'évangile de Jean est le seul écrit qu'on ait dans le Nouveau Testament qui a été écrit par cet évangéliste ou alors est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut découvrir Alors on peut rattacher à l'école joannique, on appelle ça l'école joanique, parce qu'on ne sait pas très bien qui était l'auteur, s'il y en avait un, s'il y en avait plusieurs, si c'était une école philosophique ou théologique. Et on peut rattacher à, à des écrits comme euh, bah, les, les fameuses lettres, et puis euh, les lettres de Jean, et puis aussi l'Apocalypse, hein, qui est voilà. aussi un écrit très proche de ce courant. Très bien. Merci. Alors, ce prologue, on le découvre ah, Bien sûr. Alors, dans l'Évangile de Jean, c'est pas difficile, c'est le tout début, donc chapitre 1, verset 1. « Au commencement... » était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui. « Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire cette gloire que fils unique, plein de grâce et de vérité il tient du Père peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter au, vers, au verset 14 oui par exemple alors moi j'ai entendu au commencement était la parole c'est une phrase que l'on connaît. oui est-ce que est-ce que cela nous renvoie à un autre commencement Déjà, ça nous, oui, ça peut nous renvoyer à un commencement qui est le Berichit de la, de la toute première parole dans une Bible telle qu'on l'ouvre. C'est dans la Genèse, bien sûr. Au commencement. Et, et quand on commence comme ça, évidemment, il y a une, une allusion très directe à ce récit d'origine. Et donc, dans Jean, ce qui est particulier par rapport au synoptique, c'est qu'on n'est pas du tout dans un récit d'enfance de Jésus, de prophétie avant la venue de Jésus, on a quelque chose de complètement original, puisqu'on a un prologue qui est censé donner la clé de tout le reste. Et ça, c'est très original dans Jean. Ce prologue, est-ce que ça pourrait être une introduction spécifique Oui, c'est même ce qui reprend l'ensemble de l'Évangile, pour lui donner un sens particulier. Donc on dit souvent que le prologue est à lire à la fin de l'Évangile. Une fois qu'on a lu tout l'Évangile, on lit le prologue et on a une sorte de synthèse de ce que l'évangéliste voulait dire. Mais cette parole dont il est question, est-ce que c'est cette même parole créatrice qu'on trouve dans le livre de la Genèse Alors il y a une allusion très, très directe, sauf que là, il va y avoir un cas particulier, c'est que ce n'est pas seulement un souffle, euh, qui, qui plane sur les eaux et sur le chaos on a quelque chose d'autre puisque là on a une parole qui va qui va porter un nom et qu'on va euh, euh, reconnaître dans l'évangile comme étant un homme et non pas seulement un, un souffle de Dieu parce que la parole en fait elle est constante dans le premier Testament elle est toujours annoncée elle est toujours transmise il y a toujours quelqu'un pour parler au nom de Dieu, alors, en quoi est-ce que, ici, ça va être quelque chose de différent Parce qu'il y a une, une incarnation, et c'est ça qui va être la, la trouvaille de, du christianisme, c'est de dire que cette parole, ce souffle de vie qui est donné pour, comme créateur dans, dans la Genèse, devient ici, en fait, est incarné ici par un homme. Voilà, ça, ça, ça rend les choses tout à fait différentes, du coup. Et du coup, ça permet de, de percevoir que Dieu peut se rapprocher des hommes Sans doute. C'est sans doute la parole la plus adaptée pour parler à des hommes. Mm -hmm. C'est de passer par un homme. Donc on rentre dans l'humanité pour pouvoir parler à l'humanité. Tout fut par lui. Rien de ce qui fut ne fut sans lui. Alors c'est très étrange, parce qu'il s'est passé plein de choses avant Jésus-Christ. Mais oui. Si on imagine que c'est bien de lui dont on parle, c'est manifestement dans l'Évangile, c'est ce qu'on cherche à faire. Mm -hmm. euh, c'est assez étrange de dire que rien ne fut sans lui. Alors qu'il vient dans un temps donné de l'histoire des oui. hommes. Ouais. Donc ouais. c'est à la fois un homme, mais comme tu disais, l'Évangile de Jean est spirituel, mais c'est aussi un être spirituel. Il y a quelque chose qui existe avant même qu'il vienne au monde. Il y a quelque chose qui existe avant lui. Alors on continue un petit peu notre lecture. Un petit peu plus loin, on voit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Est » Est-ce qu'il s'agit de l'évangéliste Ah, alors, manifestement justement, ce n'est pas cet évangéliste-là, non D'accord. <rire> non, non. Il s'agirait plutôt de Jean, celui qui a fait école... Oui. Euh, avant Jésus, mais euh, et qui avait fait école en même temps que Jésus pendant, pendant un, une période. Et les deux écoles euh, de Jésus et de Jean, évidemment, étaient très liées, avec sûrement euh, en, entre les disciples des, des concurrences qui se sont aussi euh, sans doute produites. Mais de quels gens s'agit-il alors alors, ce serait le Jean-Baptiste, celui qui baptisait dans le Jourdain, bien sûr. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'évangéliste. Tout à fait. Tout Quelquefois, à fait. il peut y avoir des confusions. Hein oui, oui, oui. oui tout à fait. Et alors, je reviens au commencement. Tout à l'heure, on se demandait justement comment les choses pouvaient être euh, comme ça, originales dans le, dans le, comment dire, l'hébreu, on a au commencement, et on dit souvent que, que la lettre B qui commence, Burishit, la, le premier, la première lettre, est une lettre englobante qui donne euh, vraiment le, le B de la maison de Baït. Et donc, c'est quelque chose qui fait naître euh, le, le temps. Et donc, c'est une espèce de gestation. Euh, quand on dit « au commencement » en hébreu, il y a cette espèce de terme de gestation où le temps commence et naît. En revanche, quand on voit dans le, dans le grec, euh, puisque l'évangile de Jean nous, nous vient en grec, euh, on a n arché et n arché là c'est un autre euh, un autre terme puisque c'est un temps qui serait avant le temps c'est un temps archaïque un temps euh, qui existe euh, au-delà du temps des chronomètres c'est-à-dire que c'est pas le temps qu'on mesure euh, pour avec une montre c'est vraiment un temps qui est euh, éternel en fait donc là on a quelque chose qui s'inscrit dans un temps avant le temps et c'est ce qui expliquerait pourquoi euh, Jésus existe avant même de venir au monde. Merci. Ce premier témoin dont parle l'évangéliste s'appelle Jean. Et de quoi est-ce qu'il témoigne en fait ah. Le texte nous dit, il nous témoigne de la lumière. D'ailleurs la lumière est mentionnée plusieurs fois dans cet évangile. Et en particulier dans ce passage. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce sens le sens du mot lumière ici Alors, dans l'évangile de Jean, tu as toujours la, la question de la, de la foi qui est traitée avec le voir. Il y a beaucoup de, de, de guérisons d'aveugles euh, qui ont un sens de guérison de la foi dans l'évangile de Jean. Et on dit souvent que le, le verbe voir, pour Jean, ça veut dire croire, en fait. Donc, celui qui est aveugle, c'est celui qui n'a pas encore découvert la puissance de Jésus-Christ dans sa vie et qui n'est pas encore un disciple de Jésus Christ. Donc il y a, il y a cette idée dans l'évangile de, de Jean qui parcourt tout l'évangile et là, le fait d'avoir cette lumière, euh, c'est un symbole très fort d'abord parce que c'est un symbole aussi euh, dans la philosophie grecque euh, de la connaissance. Donc ceux qui connaissent sont ceux qui ont la lumière. C'est quelque chose qui est resté même dans notre culture à nous. Hein, euh, quand, quand on, on, on dit qu'on n'est pas très, très illuminé, c'est que Peut-être qu'on a des problèmes de compréhension, de connaissance. Euh, en tout cas, on a besoin d'être éclairé. Et donc, c'est des termes qu'on retrouve dans notre propre culture. Voilà. C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, avec le siècle des Lumières, qui nous fait passer d'un certain obscurantisme à une certaine compréhension nouvelle des choses. Oui, avec l'idée que la raison, ça va être donc la raison qu'on dit en grec le « logos », puisque c'est comme ça qu'on qu le dit. Euh, ça va être ce qui va permettre de comprendre les choses. Et là la clé de la compréhension de tout, c'est cet homme qui vient, en tout cas cette, cette lumière qui vient dans le monde, et qui va être un homme après dont on va décrire les faits et gestes dans la suite de l'Évangile. Oui, parce qu'on parle effectivement d'un homme, on parle effectivement d'une lumière, mais pas un moment, le nom de Jésus ou le, du Christ n'est mentionné. Pour le moment, on n'a pas du tout de mention comme ça. Donc le suspense est à son comble, si j'ose dire. <rire> Exactement, oui, oui, oui, tout à fait. Donc, on est dans quelque chose de vraiment d'un récit d'origine euh, tout à fait cosmique, oui. comme, un peu comme le récit en sept jours de, de, de, de, de la Genèse. Et on, on a vraiment quelque chose de, de commun là. Donc, c'est presque un texte liturgique, un texte qui donne à, à méditer la connaissance du Christ dans, dans la, la foi et du coup, le fait qu'il soit envoyé par Dieu comme une lumière dans le monde. Donc une, une façon de comprendre le monde autrement, et une façon de croire euh, qu'il soit complètement éclairé par Dieu. Et ça, c'est très particulier à Jean, en effet. Alors, cette lumière arrive dans le monde, elle est censée éclairer les personnes qui la reçoivent, cette lumière. Or, le verset suivant nous dit, « La lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. » Donc c'est un petit peu comme si... Dès le commencement, on sent qu'il y a un problème majeur. Oh, oh. C'est qu'en fait, cette lumière ne semble pas faire lumière pour tous. Non, tout à fait. Et puis, il y a aussi le, le refus de la lumière, alors qu'il est un thème philosophique très, très connu. Et au moment là où c'est écrit, sans doute, il y, a, il y a des échos à ces choses-là. Parce qu'on est en, plein, en pleine culture hellénistique. Et euh, quand je lis ça, je pense immédiatement au mythe de la caverne. Euh, dans, dans Platon, où on voit ces hommes qui ont du mal à accéder à la lumière, ça, ça leur fait mal, la lumière leur brûle les yeux, c'est difficile de sortir de la caverne. Et là, on a l'impression qu'il y a une impossibilité d'accueillir ce qui est pourtant euh, donné aux hommes comme un mieux, comme quelque chose de bon pour eux. Et, et là, il y, y a une impossibilité de le recevoir et de l'accepter. Comme si c'était un effort de changer, en fait, ce... ce Changer de façon de voir le monde et changer de façon de vivre et de comprendre le monde est un effort trop important. Et du coup, on, on préfère refuser et rester dans son ignorance. Oui, mais pourtant, cette lumière était annoncée par, euh, par des prédécesseurs, me semble-t-il. Alors, peut-être pas de cette façon. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à être reçue, cette lumière, comme étant une lumière salvatrice mais plutôt une lumière qui va déranger Alors oui, on est dans le temps de l'Avent, là, évidemment, on relit Esaïe, oui. euh, qui est le prophète, vraiment, voilà. qu'on qu a pris comme celui qui annonçait la, la venue du Christ. Après, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le lire dans son contexte, mais dans notre contexte chrétien, c'est comme ça qu'on le lit. Et en fait, dans Esaïe, il est écrit, le monde ne sera pas toujours dans les ténèbres, et une grande lumière va se lever. Et c'est l'idée qu'il qu va y avoir enfin un salut pour l'homme. Et c'est de ce salut dont parle l'évangile de Jean, qui est un évangile très spirituel, mais aussi très juif, dans le sens où il connaît parfaitement tous les rites et toutes les traditions juives qu'il reprend dans l'évangile et qu'il va euh, tenter d'éclairer d'une autre façon, c'est le cas de le dire, euh, pour donner la compréhension que Jésus avait lui-même de sa propre religion. Et du coup, euh, on a là un, un lecteur, évidemment, de, de tous les textes prophétiques euh, qu'il qui connaît par cœur et qu'il fait, euh, qu'il adapte euh, dans, dans son évangile. Donc, nous sommes bien dans une relecture des événements passés. Bien sûr. D'accord. Alors, on parle de la lumière, on parle de cette lumière qui n'a pas été reçue, et on retrouve cette parole un petit peu plus loin, où on nous indique, là, vraiment, clairement que la parole a été faite chère. Oui. Oh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, Béatrice, sur cette <rire> parole incarnée Ah, le piège. <rire> ah, ben, c'est le piège pour, tout, pour nous tous. Hein, de... La parole incarnée. Alors, en tout cas, pour le cas du Christ, c'est l'idée qu'il y a une adéquation entre les faits et gestes, et, et la foi et le discours. Donc, en euh... fait, moi, on m'avait appris une chose... Au... Quand j'étais un petit peu plus jeune, on m'avait dit que l'incarnation, c'est quand Jésus dit toujours ce qu'il fait et il fait toujours ce qu'il dit. C'est un bon résumé, ouais, il me semble. Ça m'est toujours resté. Tout à fait. To, c'est ce que tu appelles totale adéquation oui. entre l'acte et la parole qui accompagne. Tout à fait. Et la parole qui nourrit, qui. qui comment dire ça Qui donne à faire les choses, c'est-à-dire qui le. Sa, sa motivation est tout à fait en adéquation avec ce qu'il arrive à faire ensuite, c'est ce qui est extraordinaire il n'y a pas si longtemps on avait travaillé ce texte de la guérison du paralytique mm -hmm. et quand Jésus pose la question, mais qu'est-ce qui est le plus facile en fait, est-ce que c'est de, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche, bon. et en fait c'est les deux qui fonctionnent ensemble tout à fait, oui, oui et il va plus loin en mettant en acte sa parole, et donc c'est une parole performative. Hein. Ça. Quand il parle, les choses existent. Et c'est exactement comme Dieu, quand il parle dans la Genèse, les choses existent. Et donc c'est là le parallèle qu'on peut faire entre ce début du prologue de Jean avec le début de la Genèse. Alors après ce bel atterrissage entre <rire> la Genèse et l'évangile de Jean, on peut dire aussi que le, la notion de chair est une notion aussi très hellénistique dans le sens où on va, pour, pour les Hébreux, on ne va pas forcément distinguer autant l'esprit et le corps. Le, ce qui va être important en hébreu, ça va être la vie et ça va être le souffle de vie. Et on va avoir des paroles très imagées et très concrètes pour dire les choses. Donc la langue elle-même a, a vraiment cette teneur très concrète des choses. En revanche, pour le grec, on va avoir une teneur très, comment dire, très idéalisée et on va rentrer dans le monde des idées beaucoup plus facilement, de façon complètement abstraite. Et là, on a vraiment la chair comme le contraire de ce qui serait complètement abstrait. Donc ça veut dire qu'il il a habité un corps, enfin, qu'il est vraiment avec les, les limites d'un être humain entre la naissance et la mort. Mais ça c'est très intéressant parce que nous-mêmes, êtres humains, nous ne sommes pas très à l'aise avec notre corps. Bien sûr, ça pose des tas de problèmes. D'abord parce qu'il est mortel. Voilà. Et donc ça veut dire que cette parole divine serait présente dans un corps mortel, humain, avec ses limites, et aussi alors, avec tous ces, je dirais, tous ces mauvais côtés du, du corps qu'on n'aime pas beaucoup. Hein. Bien sûr, et puis la chair dans, le, dans la, la philosophie, c'est aussi euh, ce qui est le lieu des passions. Voilà. Et c'est aussi Bien le sûr. lieu des affects qu'on ne peut pas toujours contrôler. Alors cette question de la chair, ça nous ramène évidemment à la question de l'incarnation et de la venue du Sauveur dans le monde avec euh, cette période de Noël qui s'ouvre pour nous avec cette période de l'Avent. Euh, on a évidemment le, le, la naissance du Christ ici et mise en scène complètement différemment euh, puisque on va être plutôt dans une naissance d'un euh, un prédicateur, d'un rabbin qui va commencer son ministère à partir de son baptême avec Jean. Et la naissance n'est pas du tout racontée de la même façon. Oui, ici, il n'y a pas du tout de, de crèche, de mage, de berger ou d'ange dans les voilà. cieux, rien du tout. Il n'y a pas de généalogie à la oui, façon voilà, de, de oui, Matthieu oui, oui. et Luc, on n'a oui, pas du tout cette idée de, de, de valoriser Jésus ou du moins de l'homologuer par ses ancêtres et par sa lignée. Et une lignée parfois très, très étrange. Mais euh, au, là, c'est plutôt par l'accréditation d'un prophète nommé Jean-Baptiste qui va le baptiser, qui va le reconnaître au moment du baptême et qui va faire de lui euh, l'homme qui porte le message du salut dans le monde. Moi, je voudrais juste revenir sur cette phrase que, qui, pour moi, est très forte. La parole habite parmi les hommes pleines de grâce et de vérité. Dans ce mot de, de la grâce, est-ce euh, il ne faut pas entendre euh, quelque chose de l'ordre du pardon Bien sûr. Euh, et dans le sens de la vérité, est-ce que cela ne laisse pas un petit peu de place à, comment dire, arriver à décrypter la, sa vérité, la vérité qui est en nous, l'accueillir telle qu'elle est, et peut-être euh, découvrir une, une vérité qui vient ouvrir notre vie sur quelque chose de neuf Oui, en tout cas, si ce n'est pas une naissance dans la crèche, c'est une, une nouvelle naissance, comme Jean la raconte très bien, une naissance spirituelle. Et, et du coup, une façon d'être au monde très différente. Merci beaucoup, Béatrice. On va faire une petite pause. Oui. Je voudrais maintenant vraiment accueillir alors Samuel, Samuel Zatoni, qui va nous interpréter... Un Alléluia, si j'ai bonne mémoire, un extrait du psaume 93, et c'est une mélodie en vieux romain. Merci beaucoup Samuel. Oh. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Alors, peut-être que nous avons des questions qui viendraient de par certains auditeurs. C'est possible, je ne sais pas. Bah, manifestement des habitués, parce qu'on nous demande des questions sur le rapport avec Nicomède la dernière fois, et notamment cette, cette référence à la naissance. Ah, mais oui, c'est vrai que nous avions... Euh Parler de la nouvelle naissance non, avec Dominique Hernandez, notre voilà. ami du foyer de l'âme, vous aviez parlé de cette question. Alors est-ce qu'on peut y voir un rapprochement Bien sûr, il y a cette naissance spirituelle qui est toujours au cœur de la théologie de Jean, avec cette idée qu'il le... y a la naissance charnelle, mais tant qu'il n'y a pas cette conversion et cette foi qui change la vie et qui éclaire la vie, qui est la lumière de sa vie. Il n'y a toujours pas de, de naissance avec Dieu, et c'est la naissance avec Dieu qui compte pour Jean. Moi, ce que je trouve extraordinaire, en, en réfléchissant comme ça, hein, c'est qu'on a la parole de Dieu totalement désincarnée, peut-être au-dessus des hommes, dans notre imaginaire, loin des hommes, qui s'incarnent dans cet homme dont on ne sait toujours pas le nom, mais qu'on suppose être qu'on devine être Jésus de Nazareth, et avec Nicodème, on va avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on va partir de cette, nouvelle, de fin, de cette naissance charnelle qu'il va falloir transposer dans la naissance spirituelle. Mmh, mmh. En fait, on est en train de nous dire que les deux sont indissociables. Oui, et, et le prologue de Jean est construit lui-même de cette façon-là, avec, on appelle ça un, un chiasme, hein, on, va, on va construire un, une sorte de poème, comme sont faits certains psaumes, Avec, euh, c'est une façon antique de faire des poèmes, où on a les premiers versets qui renvoient aux derniers versets. Alors peut-être qu'on peut lire les derniers versets qui sont euh, justement construits comme ça, en parallèle avec les premiers. Jean, lui rend témoignage et proclame Voici celui dont j'ai dit Après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. De sa plénitude en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Et voilà enfin ce Fils de Dieu qui ne s'appelle toujours pas euh, Jésus, hein, sauf euh, là on a la notion de Jésus-Christ juste avant, mais on l'appelle le Fils unique. Et c'est cette notion de naissance du Père, c'est-à-dire qu'il naît de son Père, il a une, une naissance spirituelle, une naissance dans la foi, euh, qui va l'instituer comme Messie. Ça veut dire aussi que tout homme qui naît dans la foi peut être un Messie pour ce monde. Et ça, c'est une révélation extrêmement importante, parce qu'il y a un Fils unique, mais à partir du moment où la foi nous fait naître de nouveau, on peut tous devenir ces enfants de Dieu. En tout cas, pour moi, c'est le plus magnifique message d'espérance qu'on puisse entendre. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité de naître à soi-même et de naître au monde avec cette foi qui arrive à des moments différents dans la vie. Et on peut dire que Jésus est né à 30 ans. <rire> Alors, il y a une autre question qui semble advenir. Oui, euh, tout à l'heure, vous avez dit que donc, Jean n'était pas du tout Jean l'évangéliste, mais Jean-Baptiste. Euh, mais vous êtes passé très vite... C'est qui ce Jean-Baptiste enfin, on sait qui est Jean-Baptiste, mais quel est le lien entre ce Jean-Baptiste et le baptême et cette naissance aussi, peut-être Est-ce qu'il y en a une Bien sûr, oui, oui, oui. oui. Ce n'est pas un hasard si c'est Jean qui est choisi comme homologation du Messie. C'est parce que Jean baptisait dans le Jourdain pour renouveler la, la grâce de Dieu sur ceux qui venaient et cherchaient à se convertir, et il les appelle « engeance de vipère. On a, on a ces, ces histoires de, de Jean le Baptiste qui est toujours très très virulent à l'égard de ceux qui ne changent pas radicalement de comportement. Et c'est une espèce de baptême de purification. Sauf qu'on euh, y revient et on peut se faire purifier plusieurs fois dans sa vie. Hein, c'est un peu comme le pèlerinage dans le Gange, dans d'autres religions. Donc, euh, je, je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est que quand il voit le Christ, d'abord, il demande que ce soit lui-même euh, qui puisse, déce, euh, qu puisse euh, se, se mettre au service de celui qu'il est censé baptiser. Et donc, il reconnaît tout de suite qu'il a affaire à quelqu'un d'autre que le tout-venant qui venait pour leur conversion. Et, et il est euh, complètement subjugué par cette personnalité qui s'approche et ce baptême euh, va donner lieu à cette parole extraordinaire de Dieu sur son fils. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis alors, soit ma joie, soit mon, il y a affection. Plusieurs, euh, mon affection, il y a plusieurs traductions possibles. » Ça veut dire qu'il euh, devient fils de Dieu à ce moment-là. Et finalement, c'est aussi une parole qu'on peut redire à chaque baptême. Voilà. Donc c'est ça qui fait le lien avec la naissance et donc euh, c'est une nativité mais une nativité d'adulte ah. et puis dans le nom de Jean en tant que tel n'y a-t-il pas l'étymologie de, de, de ce nom qui veut dire euh, Dieu fait grâce Dieu fait grâce, tout à fait alors c'est notre parole d'espérance pour aujourd'hui et pour la semaine qui vient jusqu'à notre prochaine rencontre de la pause spirituelle euh, nous nous adaptons au quotidien à tout ce qui se passe dans notre pays et il semblerait bien que la prochaine pause spirituelle se fasse en présentiel selon le vocabulaire adapté et donc le temple sera ouvert la semaine prochaine jeudi 10 décembre à partir de 12h30 pour une capacité exclusive d'une vingtaine ou trentaine de personnes pour le moment mais nous vous en dirons plus pour euh, la prochaine fois. On prie ensemble On prie ensemble, mais avant j'aurais peut-être une annonce à faire. Bien sûr. On parlait de spiritualité, mais on parle aussi de concret. Et tu sais que notre église ne vit pas que de la parole. Que de l'esprit et Ou que, que de du souffle. Non, non, c'est Elle a besoin aussi de vivre concrètement de dons. Et alors, les dons, bien sûr, on peut les faire sous n'importe quelle forme, mais le plus approprié en ce moment, ce serait plutôt de regarder sur le site de notre Église, et voir qu'il y a une petite rubrique, haut oh, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui s'appelle « Le don joyeux ». Voilà. Alors, je vous invite à cliquer dessus, on ne sait jamais, vous pourriez trouver un nouvel, une nouvelle manière de prendre part à la solidarité pour faire vivre votre Église. Et, et découvrir la joie de donner. Et découvrir la joie de donner, parce qu'il <rire> y a autant de joie à donner qu'à recevoir. Ça marche dans les deux sens. Alors effectivement, nous allons conclure cette, cette pause spirituelle par une petite prière. Je, re, je retire ce que j'ai dit, il n'y a pas de petite prière. Non, il n'y a, a que y a des juste. prières sincères. Voilà. <rire> Éternel, Dieu de la vie, comment te reconnaître Comment te recevoir Toi qui fis le monde mais que nul ne peut voir. Toi dont la parole se rapproche toujours un peu plus des hommes, transmise par les témoins du Premier Testament, avec Abraham, Moïse, David, les prophètes, pour arriver jusqu'à nous par la présence d'un homme, Jésus, le Christ, révélé par un autre témoin, Jean le Baptiste, et qui se perpétue de génération en génération par des témoins connus ou inconnus pour nous rejoindre aujourd'hui. Comment te reconnaître Comment te recevoir Ce n'est pas aussi simple, la question est profonde. Ta parole nous arrive aujourd'hui, tant de siècles après que les faits se soient produits. Que reste-t-il de tout cela dans notre intelligence et dans nos cœurs Le doute ou la confiance, l'inquiétude ou la conscience d'un étonnant sentiment de paix et de plénitude, peut-être tout cela en même temps. Alors nous te prions. Viens toi-même te faire reconnaître dans chacune de nos vies, à chaque étape de notre vie, de la plus belle à la plus angoissante, du commencement jusqu'à l'ultime. Donne-nous cette joie irremplaçable, non seulement de te chercher, mais aussi de te recevoir comme la lumière véritable de notre vie et de notre foi. Puissions-nous avoir cette grâce de pouvoir nous exclamer dans une reconnaissance joyeuse, Tu es là, tu es vraiment là. De tout temps, tu étais là avec nous sans que nous le sachions vraiment. Nous te confions celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, qui pensent être abandonnés de toi parce que nous les abandonnons à leur sort. Nous te confions les malades et les mourants, et tous ceux qui souffrent de quelques noms que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour celles et ceux qui apportent un peu de lumière là où ils sont, malgré la nuit, malgré les ténèbres de certains. Merci pour cette pause spirituelle qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres, malgré les difficultés et les incertitudes actuelles. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre, notre Père qui, est, qui es aux cieux, que ton, que ton nom, nom soit, soit sanctifié, sanctifié, que ton règne, règne vienne, que, ta, que volonté ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous au aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous, nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine